Alors J'ai intitulé cette présentation « Comment meurent les malades mentaux de leur cancer ?» puisque c'est la question que nous nous sommes posées dans notre équipe. Je vais aborder dans ma présentation trois troubles psychiatriques sévères. Donc Le trouble qui est jugé le plus sévère, c'est la schizophrénie, parce que c'est un trouble qui malgré sa faible prévalence, donc 0,7% de la population, ça représente quand même 500 000 personnes en France. Mais c'est une maladie qui touche des individus jeunes entre 18 et 25 ans et dont l'impact sur le fonctionnement est vraiment très important. 9 patients sur 10 n'ont pas d'emploi, ne sont pas capables d'avoir un emploi. Il y a beaucoup de paramètres qui expliquent cette situation. Euh, d'une part euh, les symptômes de la maladie elle-même, mais aussi la représentation de la maladie euh, dans notre société. Et on a vu une évolution euh, de la présentation clinique euh, de la maladie schizophrénie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on pense qu'il y a plusieurs schizophrénies euh, parce qu'il y a une hétérogénéité de cette maladie. Et euh, ça va être aussi euh, un sujet qu'on va pouvoir euh, aborder euh, aujourd'hui, puisque ça va euh, impacter euh, la prise en charge de ces patients. Alors on a dit pendant longtemps qu'il y avait euh, autant d'hommes que de femmes atteints de schizophrénie. Maintenant on en revient, en fait il euh, y aurait euh, à, à peu près euh, 60% d'hommes et 40% de, de femmes. Donc ça touche plus souvent euh, les hommes. Et c'est une maladie euh, non seulement euh, psychique, euh, mais avec beaucoup de comorbidités. Ça, ça va être le point commun euh, des trois euh, maladies euh, psychiatriques sévères que je vais présenter. Euh, c'est que ce sont des patients qui ont des niveaux euh, de comorbidité très élevés et ça, ça va aussi euh, impacter les prises en charge euh, de ces patients sur le plan de leurs soins de santé physique. Le deuxième trouble que je présente, donc c'est le trouble bipolaire de l'humeur euh, qui s'appelait anciennement la psychose maniaco-dépressive. donc les nosographies ont évolué et euh, c'est un trouble qui lui aussi se déclenche très tôt mais qui est souvent diagnostiqué très tard, donc quand on euh, reçoit son premier diagnostic de trouble bipolaire, on est souvent plus autour de la trentaine alors que le trouble a commencé bien plus tôt. Et donc c'est un des grands enjeux de cette maladie, c'est d'améliorer déjà le dépistage et le diagnostic euh, psychiatrique et euh, pour ensuite mieux aussi traiter les comorbidités qui là sont très nombreuses, notamment euh, aussi euh, beaucoup euh, d'addictions comme dans, dans la schizophrénie euh, notamment. Et la troisième pathologie euh, sévère, qui cette fois est beaucoup plus fréquente, c'est l'épisode dépressif récurrent, donc le trouble dépressif récurrent, euh, qu'on peut appeler également le trouble unipolaire. Euh, donc ce sont euh, des personnes qui vont euh, faire des épisodes dépressifs à répétition. Et donc on estime que c'est euh, environ 7,5% de la population, euh, en ayant à l'esprit qu'à à, l'instant T, donc il y a 10% des Français qui sont en état de dépression caractérisée. Donc c'est euh, à mon sens en fait euh, une épidémie, et je parle d'épidémie euh, d'autant plus qu'on est passé de 8% dans les années 2005 à 10% en 2017 avec le, la même méthode d'évaluation hein, qui était la CESD, une échelle épidémiologique d'évaluation de la dépression. Et donc euh, il se passe quelque chose dans la population française qui fait que la prévalence de la dépression augmente et ce n'est pas juste le dépistage de la dépression qui explique euh, ce phénomène. Lorsqu'on réfléchit aux conséquences de la maladie mentale, bien sûr, on pense au suicide. Vous voyez la cartographie mondiale euh, du suicide ici. C'était donc les chiffres de 2012. Donc, euh, la maladie mentale est la première cause euh, de suicide et le suicide est la première cause de mortalité euh, chez les moins de 40 ans dans la plupart euh, des pays du monde. Alors, je suis euh, psychiatre. Et euh, dans ma mission psychiatrique, puisque j'ai deux casquettes, la psychiatrie et la santé publique, euh, j'ai euh, coordonné le réseau euh, des centres experts schizophrénie pendant cinq ans. Et actuellement, je suis responsable du centre expert schizophrénie et du centre expert dépression résistante de Marseille. Donc le réseau des centres experts, c'est euh, un réseau de centres qui sont standardisés, c'est-à-dire qu'on a tous la même méthode d'évaluation. Nous recevons des patients désectorisés, donc n'importe quel psychiatre français peut nous saisir et nous demander de recevoir un patient pour évaluation. Donc, On est en niveau 3, donc il un niveau de recours pour des évaluations spécialisées sur des cas complexes ou des questions diagnostiques ou des résistances thérapeutiques. Et euh, donc en plus de notre activité de soins, donc, nous rendons donc, des comptes rendus à la fois aux patients, à leurs psychiatres et leurs médecins traitants, parce qu'on va voir que la santé physique est primordiale dans la santé mentale. Et euh, donc, ces comptes rendus euh, sont des évaluations complètes qui euh, donc, sont composées d'une évaluation psychiatrique, somatique, sociale, cognitive, avec des bilans neuropsychologiques. Et euh, nous prenons en compte l'ensemble des paramètres de santé mentale et de santé physique pour améliorer le soin de nos patients. Et toutes ces données sont collectées dans des bases de données nationales qui nous permettent euh, de publier euh, des recommandations pour améliorer le soin. Donc maintenant, nous avons euh, 10 ans euh, d'existence et euh, nous mettons à jour euh, les recommandations de bonne pratique euh, pour la prise en charge de la schizophrénie par exemple, comme vous le voyez ici. Euh, donc, c'est un réseau thématique. Et euh, donc, c'est vraiment des pratiques qui sont évolutives. Moi, j'ai pu voir euh, beaucoup de choses évoluer au cours des dix dernières années dans la prise en charge de la schizophrénie. Donc, le constat euh, sur des données très récentes, alors, c'est un scoop que je vous donne, ce sont des données non publiées, euh, c'est que euh, la, les patients qui ont euh, une schizophrénie meurent encore euh, beaucoup plus tôt que les personnes qui n'ont pas de maladie mentale en France, et ça c'est des données euh, qui sont sur euh, la période 2012-2017 euh, en France, donc vraiment des données très actuelles, et donc pour les hommes, euh, en moyenne, c'est 17 ans de perte d'espérance de vie, et pour les femmes, c'est 8 ans euh, de perte d'espérance de vie euh, lorsqu'on a une schizophrénie. Et dans les causes de mortalité, la première cause de mortalité avant 35 ans, c'est le suicide, et après 35 ans, c'est le cancer. Alors, on s'est posé la question, comment meurent les patients qui ont des schizophrénies de leur cancer terminal Et on s'est posé cette question parce qu'il y avait une étude qui nous a interpellés, une étude taïwanaise, qui montrait qu'avoir une schizophrénie conduisait à des différences de prise en charge dans le dernier mois de vie de patients qui avaient des cancers en phase terminale. Et notamment, ils avaient retrouvé dans une base nationale taïwanaise qu'ils avaient plus d'actes invasifs, moins de chimiothérapie et moins d'imagerie. Il y avait également quelques études américaines de petite taille qui suggéraient qu'il y avait des différences de prise en charge de ces patients et qu'ils avaient des prises en charge de moins bonne qualité dans, leur, dans la fin de leur vie en comparaison des patients qui n'avaient pas de maladie mentale. Et euh, nous avons cherché et nous n'avons trouvé absolument aucune donnée française sur le sujet. Donc notre objectif a été euh, de déterminer si euh, les patients français euh, qui avaient des troubles mentaux sévères, donc on a commencé par la schizophrénie, et ensuite, on s'est posé la question de savoir si c'était spécifique, donc on a regardé le trouble bipolaire de l'humeur et la dépression récurrente, de savoir si ces patients qui étaient en phase terminale de leur cancer recevaient les mêmes soins dans le dernier mois de leur vie. Donc nous avons utilisé pour cela euh, le, des données qui sont les données de la base PMSI, donc euh, c'est la base hospitalière française, donc c'est la totalité des hospitalisations euh, en France. C'est une base exhaustive euh, qui euh, donc euh, recueille euh, l'ensemble des diagnostics et des actes euh, délivrés aux patients. Pour information, le PMSI ne couvre pas la totalité des données de santé disponibles actuellement, puisqu'il est maintenant connecté à d'autres bases de données. Et tout ceci constitue le système national des données de santé, le SNDS. Pour cette étude, nous avons seulement regardé les patients qui mouraient à l'hôpital. Et nous savons qu'il y a 13% des patients qui meurent de leur cancer en dehors de l'hôpital. Donc les résultats que je vais présenter ne concernent pas ces patients. Ce sont seulement les patients hospitalisés. Donc c'était les patients qui sont décédés entre 2013 et 2016 qui ont été inclus dans cette première étude et qui avaient donc des codes de cancer en phase terminale. Alors pour identifier ces patients, je vais passer rapidement sur la méthodologie, ce n'est pas le plus intéressant. Il y a des algorithmes, et donc il s'agit de patients qui euh, ont des diagnostics de cancer métastatique solide, ou euh, qui sont euh, admis en soins palliatifs, ou qui ont des codes euh, de soins palliatifs, et tout ceci est inclusif, donc il faut euh, l'un de ces trois euh, critères pour euh, entrer dans la définition d'un cancer en phase terminale dans la base euh, du PMSI. Ensuite, nous avons défini les patients psychiatriques par les codes de la classification internationale des maladies. Donc on a été euh, très spécifique euh, dans les codes, parce qu'on euh, voulait des groupes homogènes. Et euh, là, on remontait jusqu'à 2008 pour l'antériorité, donc c'était tout patient qui avait reçu l'un de ces diagnostics entre 2008 euh, et 2016. Un point très important, c'est que les troubles psychiatriques augmentent le risque de démence. Et donc, nous avons exclu les patients qui avaient des démences pour que les résultats que nous avons trouvés ne soient pas attribuables à la démence. On voulait bien savoir l'impact de la maladie psychiatrique spécifiquement. Donc, Vous voyez les étapes de sélection des patients. Donc, On part quand même sur une base de plus de 3,3 millions de patients qui avaient un cancer entre 2013 et 2016. Parmi eux, il y avait environ 500 000 patients qui sont décédés. Et nous avons identifié parmi eux environ 400 000 patients qui étaient en fin de vie, selon les critères que je vous ai présentés. Et à partir de là, nous avons exclu les démences. Et donc pour chaque comparaison, donc lorsque nous avons étudié la schizophrénie, bien sûr, nous avons exclu les bipolaires et les dépressions récurrentes. Et euh, même chose pour les bipolaires, nous avons exclu schizophrénie, dépression récurrente, etc. Et donc à partir de là, donc, nous avons identifié euh, environ 2500 patients qui avaient des schizophrénies et qui sont décédés euh, de cancer en phase terminale, environ 2000 patients avec des troubles bipolaires et 4000 patients avec des dépressions récurrentes. Et donc c'est euh, ces patients que nous avons comparés au reste de la population qui n'avait pas de maladie mentale. Donc, les premiers chiffres qui nous ont frappés, c'est de constater que les patients qui meurent de cancer meurent en moyenne 8 ans plus tôt pour la schizophrénie, 5 ans plus tôt pour les troubles bipolaires et 3 ans plus tôt pour les dépressions récurrentes. Malheureusement, ces résultats ne nous ont pas surpris parce que nous connaissions le. Si je peux demander à tout le monde de fermer les micros, s'il vous plaît, pour le. Euh, pour la suite, merci. Et euh, Malheureusement, ces résultats ne nous ont pas surpris euh, parce que nous savions euh, que la prise en charge euh, de la santé physique euh, chez les patients psychiatriques euh, n'était pas euh, optimale, malheureusement, encore en France aujourd'hui, malgré tous les efforts euh, de politique de santé publique pour euh, améliorer l'accès aux soins de ces populations. Et euh, un élément important pour raisonner sur les résultats qui vont suivre, c'est de prendre conscience aussi que ces patients sont déjà des patients survivants. Puisque, je, comme je vous l'ai présenté, euh, le cancer est la première cause de mortalité après 35 ans, mais il y a aussi euh, les maladies cardiovasculaires. Et donc, chez euh, les patients qui ont été inclus dans ces bases, ils sont décédés avec un diagnostic de cancer en phase terminale. Mais euh, en amont, il y a eu tous les patients qui sont décédés de troubles cardiovasculaires. Donc ce sont déjà des patients qui sont survivants. Et ça va être important pour notre réflexion. Donc sans surprise, nous avons trouvé que les patients qui avaient des troubles psychiatriques sévères avaient plus de comorbidités et euh, plus de cancers du thorax. Donc on le sait et on va en reparler, le tabac est un énorme problème en santé mentale et qui est très euh, malheureusement banalisé. Donc nous, on essaye vraiment de lutter contre ça euh, à Marseille et euh, de euh, conduire à l'arrêt du tabac en psychiatrie, qui est banalisé aussi bien chez les patients que chez les soignants. Et euh, dans le premier résultat qui nous a frappé, il y avait moins de métastases euh, euh, diagnostiquées chez les patients euh, avec des troubles psychiatriques euh, sévères. Le second résultat qui nous a interpellés, c'est que le délai entre le diagnostic et le décès variait selon les pathologies. Donc, Cette variable représente finalement le, le temps de survie à partir du diagnostic, c'est-à-dire combien de temps, quand on me diagnostique mon cancer, je vais vivre, et ce délai est raccourci dans la schizophrénie. Et donc, euh, cela suggère euh, probablement que les dépistages des cancers sont plus tardifs euh, dans la schizophrénie, donc que les cancers sont plus avancés au moment du dépistage. Une des limites de nos résultats, c'est que nous n'avons pas le stade du cancer qui est renseigné euh, dans le PMSI. Donc, ça ne fait pas partie des codages euh, de la base PMSI. Donc, nous n'avons pas le stade du cancer au moment euh, du diagnostic. Donc Ces données étaient cohérentes avec les données de la littérature internationale. Ce n'est pas un problème français, hein, c'est vraiment un problème de la schizophrénie au niveau mondial. Donc, ceci suggère euh, la nécessité d'améliorer le dépistage du cancer pour les patients psychiatriques. Voici la liste des paramètres que nous avons euh, explorés euh, dans nos études. C'est euh, l'ensemble des actes euh, qu'on appelle de haute intensité. Donc, euh, les actes de haute intensité, euh, c'est des définitions internationales hein, que vous voyez ici. Donc, il y a le fait de recevoir une chimiothérapie dans les 14 derniers jours de la vie, une nutrition artificielle, une intubation, euh, de la ventilation euh, mécanique, euh, les gastrostomies, euh, les dialyses, les transfusions sanguines, la chirurgie, l'imagerie. Euh, donc, tout ce qu'on euh, qu appelle les actes, les actes de haute intensité, c'est tout ce qui a pour but de prolonger la vie. Et non pas d'améliorer euh, la, euh, la souffrance du, du patient en premier lieu. Ouais, ouais, C'est les actes qui ont pour but de prolonger la vie. Et euh, donc, à côté de cela, nous avons donc regardé l'accès aux soins palliatifs, donc, euh, qui a été défini par le fait d'être admis dans une unité de soins palliatifs dans les 31 jours qui précédaient euh, le décès, mais également dans les trois derniers jours. Euh, avant le décès, euh, puisque donc ce sont euh, des critères qui ont été retenus au niveau international pour définir euh, une qualité euh, de fin de vie. Euh, donc ça, c'est Sylvie qui va nous en reparler euh, après. Et ça, ça va être important pour notre réflexion, c'est que dans les critères de qualité de la fin de la vie, il y a l'arrêt des soins d'actes de, de haute intensité et la mise en place de soins palliatifs évidemment, euh, on ne peut pas prédire quel patient va mourir à quelle date. Donc, rétrospectivement, c'est facile de dire il aurait fallu arrêter les soins euh, de haute intensité. Euh, ça l'est beaucoup moins quand on est face à un patient dont on ne sait pas quand il va décéder. Et là, ce que l'on compare, donc, ce sont les prises en charge des patients psychiatriques et de leur contrôle. Donc, nous, on raisonne vraiment sur les différences entre les patients psychiatriques et les patients qui n'ont pas de troubles mentaux sévères. Évidemment, donc quand nous avons analysé euh, ces données, nous avons pris en compte tous les facteurs confondants. Donc Nous avons vu qu'il y avait des différences d'âge au moment du décès. Des, donc Nous avons pris en compte l'âge, le sexe, le type de cancer. Nous avons également ajusté sur ce qu'on appelle la défavorisation sociale, parce que le fait d'avoir une maladie psychiatrique, bien sûr, euh, signifie que l'on est plus pauvre euh, qu'une autre personne, puisque, le, le, on l'a vu, les troubles psychiatriques altèrent le fonctionnement, euh, diminuent les chances d'accéder à l'emploi, d'avoir un support social. Euh, nous avons pris en compte l'année du décès, euh, bien sûr, en faisant l'hypothèse qu'il pouvait y avoir des variations dans les prises en charge entre euh, les années. Euh, nous avons pris en compte donc, le délai entre le diagnostic et le décès, dont nous avons vu qu'il était différent euh, dans la schizophrénie, il est plus court dans la schizophrénie. Bien évidemment, nous avons pris en compte les comorbidités euh, somatiques des patients, la présence de métastases et le type euh, d'établissement euh, au moment du décès. Et une fois que l'on prend en compte tous ces paramètres, les patients qui ont des troubles psychiatriques sévères continuent à avoir moins d'actes de haute intensité et plus de soins palliatifs. Et parmi les actes de haute intensité, notamment, on retrouvait moins de chimiothérapie, moins d'imagerie et moins de chirurgie. Alors, on avait regardé plus spécifiquement deux cancers qui étaient les plus fréquents. Le premier, c'est le cancer du poumon. Donc vous vous souvenez qu'on a retrouvé plus de cancer euh, du poumon chez les patients psychiatriques, car notamment il y a plus euh, de tabagisme et de bronchopneumopathie obstructive, hein, donc deux fois plus euh, d'addiction au tabac chez les patients psychiatriques. C'est un élément qui est euh, malheureusement très connu en psychiatrie, et il y a beaucoup d'hypothèses pour expliquer ce surtabagisme en particulier dans la schizophrénie. Donc euh, il y a notamment des études sur les récepteurs à la nicotine avec des hypothèses d'automédication des patients, il y a des interactions avec l'effet des antipsychotiques. Voilà, il y a beaucoup de choses qui pourraient expliquer que la schizophrénie est vraiment la pathologie psychiatrique associée le plus au tabac, même si on retrouve un tabagisme augmenté également dans la bipolarité et la dépression. Donc là encore, on retrouvait que le, le délai moyen de survie à partir du diagnostic était plus court. Donc ça confirme les résultats qu'on trouvait au niveau général quand on prenait en compte tous les cancers. Et on confirmait là encore que les patients étaient plus adressés en soins palliatifs et recevaient moins d'actes de haute intensité. Ici, c'était moins de chimiothérapie et moins de chirurgie. Alors on a regardé plus récemment, donc sur des données plus récentes, 2014-2018, le cancer du sein pour plusieurs raisons, parce que le cancer du sein donc, euh, est spécifique euh, quasiment 99% donc, des femmes, et on sait que la santé des femmes est un sujet euh, qui mérite qu'on aille spécifiquement regarder euh, les différences, parce qu'il peut y avoir des différences euh, de euh, pronostic, de prise en charge, de réponse au traitement entre les hommes euh, et les femmes. Et puis c'est un cancer qui euh, répond à euh, une, un dépistage au niveau national, donc c'est une des priorités, euh, national des, des plans cancer d'améliorer le euh, diagnostic de cancer du sein. Et on sait euh, malheureusement que les chiffres euh, sont déjà assez mauvais dans la population euh, générale, hein, autour de 50% de dépistage, alors que l'objectif serait plutôt de 70%. Et que c'est catastrophique chez les femmes qui ont des schizophrénies parce qu'on est plutôt autour de 25%, donc deux fois moins de dépistage de cancer du sein chez les femmes avec schizophrénie, en comparaison des femmes sans euh, troubles psychiatriques sachant que les patients psychiatriques sont censés être inclus dans le système de soins parce qu'ils sont au contact des psychiatres et des médecins traitants. Dans la réalité, ce n'est pas aussi idéal que ça et on sait qu'il y a beaucoup de patients qui sont en rupture de suivi psychiatrique et que cela va bien sûr influencer leurs soins somatiques également. Donc c'est aussi très important pour nous d'être vraiment en interaction avec les médecins traitants, parce qu'il y a 30% des patients psychiatriques qui ne voient que le médecin traitant, et à l'inverse, parmi les patients traités par les psychiatres, il y en a énormément qui n'ont pas de médecin traitant, et le psychiatre est le seul médecin qu'ils vont rencontrer. Donc c'est pour ça qu'il est important que tous les acteurs soient partie prenante dans les réflexions que nous avons aujourd'hui. Et donc dans le cancer du sein, on retrouvait euh, là que les femmes qui avaient des schizophrénies ou des troubles bipolaires euh, mouraient environ 5 ans plus tôt que les femmes euh, qui euh, n'avaient pas de troubles psychiatriques ou euh, en comparaison avec les femmes qui avaient des dépressions récurrentes qui elles n'avaient pas euh, de, de décès plus précoces. Et là encore, on retrouve la même chose, plus de soins palliatifs, moins d'actes de haute intensité notamment, moins de chirurgie, d'endoscopie euh, et de chimiothérapie. Il y avait également moins d'admissions en réanimation et en service de soins intensifs. Et là encore, on retrouvait donc un délai plus court entre le diagnostic et les décès. Donc probablement un problème, là encore, de dépistage. Alors, au vu de ces résultats, on, si on est optimiste, on pourrait se dire, eh bien finalement, c'est plutôt positif ceci, puisque les patients psychiatriques avec euh, donc des troubles psychiatriques sévères euh, ont une meilleure fin de vie puisqu'ils sont plus en soins palliatifs et reçoivent moins d'actes de haute intensité, ce qui correspond aux recommandations d'une fin de vie euh, de qualité. Malheureusement, il y a plusieurs indices qui nous font penser euh, que ce n'est pas aussi idyllique, euh, et euh, notamment... Euh, donc euh, on peut penser euh, parmi les facteurs euh, qui seraient plutôt positifs euh, que ça pourrait être le respect euh, de, du souhait du patient euh, ou de sa famille de ne pas réanimer. Il y a euh, une étude qui a montré que les patients psychiatriques avaient... Euh, plus tendance à demander une non-réanimation euh, que les patients qui n'avaient pas euh, de troubles psychiatriques. Et euh, on va réaborder cette question, puisque nous n'avons pas tous les éléments dans la base pour pouvoir euh, y répondre. Et puis, euh, quelque chose qui paraît par contre euh, probable, euh, c'est qu'il euh, y a des difficultés euh, qui sont vraisemblables à offrir euh, des soins précoces et pertinents aux patients atteints de troubles psychiatriques. On a identifié trois niveaux de barrières pour expliquer ces différences de prise en charge. Au niveau du soignant, pour les chimiothérapies, on a vu dans plusieurs études, il y avait moins de chimiothérapie chez les patients psychiatriques que chez les patients sans troubles psychiatriques. Et Cela peut provenir du fait que la chimiothérapie, c'est un traitement qui nécessite beaucoup de de rigueur dans son protocole d'administration qui a un haut niveau de toxicité et qui peut avoir des interactions médicamenteuses. Donc les médecins peuvent être plus enclins à ne pas le proposer chez des patients psychiatriques qui par ailleurs peuvent avoir de nombreux problèmes thérapeutiques, pharmacologiques, des problèmes d'observance, ou des troubles cognitifs, ils peuvent ne pas venir à leur rendez-vous, ce qui est malheureusement le quotidien de la prise en charge de la schizophrénie. Et ça, ça peut générer beaucoup de dangers au niveau de la chimiothérapie, et ça peut être une explication dans ces différences de prise en charge. Concernant la chirurgie, il y a le fait, qui a été démontré dans la littérature, que les patients euh, qui ont des schizophrénies ont plus de complications post-opératoires que les autres. Et donc, vous voyez ici la liste de ces complications, notamment donc, plus d'insuffisance respiratoire, plus de septicémie, de thrombose veineuse profonde, d'embolie pulmonaire, d'illus paralytique, d'AVC et euh, de délire post-opératoire. Et donc, euh, peut-être que euh, les chirurgiens décident plus souvent euh, de ne pas opérer euh, chez les patients qui ont des schizophrénies. Ensuite, il y a le fait que le patient qui va avoir un trouble psychiatrique va peut-être plus souvent être considéré comme fragile sur le plan émotionnel et ne pas être compétent à décider de ses soins. Donc la décision médicale partagée est très importante dans la fin de vie. Et dans la schizophrénie, nous savons qu'il y a des abolitions du jugement ou du moins des altérations dans de nombreux cas. Et ça peut être la même chose dans des troubles bipolaires ou des troubles dépressifs selon l'état psychiatrique du patient. Et on va y revenir, c'est l'une des grandes questions qui est soulevée par ces résultats. Un autre phénomène, c'est, nous avons vu que ces patients euh, étaient âgés euh, d'environ, au moment de leur mort, dans, entre 63 et 70 ans en moyenne. Et euh, donc, dans le parcours de la schizophrénie, donc, ce sont, en psychiatrie, des patients qui sont considérés comme âgés. Et donc, on l'a vu, la schizophrénie, c'est une, pour beaucoup de patients, une perte d'autonomie très importante. Et donc ce sont des patients qui souvent euh, vivent tout au long de leur vie chez leurs parents, euh, donc avec des proches aidants. Et ces proches aidants euh, vont à un moment donné décéder. Et donc d'ailleurs c'est une grande source de questionnement et d'angoisse pour l'avenir de ces proches aidants. C'est qu'est-ce que va devenir mon fils, qu'est-ce que va devenir ma fille après ma mort. Et euh, beaucoup de ces patients sont institutionnalisés à ce moment-là. Donc, euh, selon leur âge, donc ça peut être donc des foyers d'accueil médicalisés euh, ou euh, des EHPAD avec parfois des dérogations euh, selon euh, l'âge auquel les personnes se retrouvent euh, seules à leur domicile avec des capacités d'autonomie euh, très impactées. Et donc, le, la présence de l'entourage va influencer aussi les décisions de soins. Et donc ça, c'est quelque chose qui probablement euh, explique aussi euh, des différences entre les patients psychiatriques et les patients qui n'ont pas euh, de troubles mentaux. Une autre barrière au niveau du patient euh, c'est que euh, certains troubles mentaux euh, notamment la schizophrénie peut s'accompagner de troubles du comportement euh, et notamment d'agressivité en lien parfois avec des délires de persécution donc ce sont des patients qui vont euh, parfois s'opposer aux soins et euh, désigner les soignants comme persécuteurs ce qui va évidemment compliquer fortement les prises en charge et euh, donc euh, nous avons fait une enquête qualitative et euh, de nombreuses équipes des services de médecine chargée obstétrique rapportent euh, qu'elles estiment ne pas être formées correctement à l'accueil des patients psychiatriques. Et euh, nombre de ces acteurs ne sont jamais passés dans des services de psychiatrie euh, et ne savent pas appréhender la maladie mentale et ne connaissent pas euh, ses symptômes et euh, les spécificités de sa prise en charge. Donc, C'est l'un des objets de notre réunion aujourd'hui, c'est de réfléchir justement à l'amélioration de la prise en charge multidisciplinaire autour de ces patients. Parmi les limites au niveau du patient, il y a quelque chose qui nous a beaucoup interrogés et c'est une donnée que nous n'avons pas dans les bases, c'est l'état psychiatrique du patient dans le dernier mois de sa vie. Évidemment, si le patient présente un épisode dépressif caractérisé dans le mois qui précède son décès, cela va probablement fortement impacter les prises en charge. La dépression, c'est quelque chose qui est transnosographique. C'est un problème que l'on retrouve aussi bien dans la schizophrénie que dans le trouble bipolaire que dans la dépression récurrente. Donc, Le fait d'être en état de dépression altère la capacité de demander de l'aide, et augmente au contraire les chances de demander un arrêt des soins, et probablement que ceci influence les décisions médicales au moment du dernier mois de vie des patients. Enfin, au niveau de l'institution, il y a le fait que les soins palliatifs ont été conçus aussi comme des services pour accueillir les situations complexes, et notamment le fait d'avoir un trouble psychiatrique ou de manquer de, pardon, de manquer de soutien social, est considéré comme une situation complexe qui va augmenter l'adressage dans les services de soins palliatifs. Alors Pour conclure, on peut se demander, est-ce que ceci est spécifique du cancer en phase terminale et euh, nous avons euh, regardé euh, quelles étaient les différences de prise en charge chez les patients euh, qui avaient été infectés au Covid pendant la première vague euh, de l'épidémie, donc euh, entre mars et juin 2020. Et nous avons trouvé euh, là encore des différences euh, de prise en charge euh, très importantes avec une surmortalité euh, des patients qui avaient des schizophrénies dans la tranche des 65-80 ans. Et ce qui nous a interpellé, c'est que les patients jeunes qui avaient des schizophrénies avec Covid étaient plus admis en réanimation, ce qui veut dire qu'ils avaient des Covid plus sévères. Et par contre, après de après 65 ans, ils étaient moins admis en réanimation. Ce qui veut dire qu'il y a eu euh, probablement un phénomène de tri qui a eu lieu, puisque euh, ils, étaient, ils étaient plus à risque de mourir du Covid. Et malgré ceci, euh, ils n'ont pas été autant, euh, voire plus, hospitalisés en réanimation. Ce qui suggère qu'il y a bien un effet de la maladie mentale et de sa représentation euh, dans les choix qui sont faits euh, dans la prise en charge euh, de nos patients. Donc En conclusion, nous avons vu que les patients qui ont des troubles psychiatriques sévères ont des différences de prise en charge à la fin de leur vie, que cela concerne donc des pathologies chroniques comme un cancer en phase terminale ou des pathologies aiguës comme le COVID-19 sévère, et qu'il y a de multiples facteurs qui peuvent influencer ces prises en charge au niveau du soignant, au niveau du patient, au niveau de l'institution, et que dans tous les cas, ces prises en charge interrogent la capacité de coordination des acteurs, puisque l'on voit que ça demande des connaissances de spécialistes, aussi bien du côté de la santé mentale que de la santé physique, et que ces résultats suggèrent aussi la nécessité d'améliorer la formation de tous les acteurs sur la santé mentale, et notamment des équipes qui sont destinées à les accueillir pour leurs soins de santé physique. Si vous souhaitez en savoir plus, voici euh, les publications euh, que j'ai présentées euh, aujourd'hui, euh, donc dans euh, diverses euh, revues. Euh, et donc, euh, nous avons encore euh, des travaux euh, en cours. Donc, euh, là, actuellement, donc, euh, nous sommes en train d'étudier euh, euh, la mortalité par Covid-19 euh, dans plusieurs troubles psychiatriques. Et puis, euh, nous nous intéressons à d'autres domaines comme par exemple aussi la euh, prise en charge obstétricale des femmes qui ont euh, des schizophrénies et euh, qui euh, aussi est un sujet euh, très important puisque donc, nous avons trouvé euh, des données qui suggèrent des différences de prise en charge avec évidemment des, un impact sur le pronostic pour l'enfant euh, qui est euh, très important.